Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 mars. Je vous dit, le dis tout de suite, ben, dès lundi vous aurez la vidéo du mois d'avril en ligne. Bon sinon les choses habituelles, c'est-à-dire les consultations avec Zoé ou avec moi, euh, le live du mardi soir de 9h à 10h, et puis vous pouvez nous joindre bien évidemment sur nos réseaux sociaux, twitter, instagram et la page facebook. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler de la pleine lune hein, qui a lieu euh, là ce lundi, et on va parler aussi de mars et de jupiter qui euh, sont en conjonction. Donc alors en ce qui concerne la pleine lune, elle est posée, le soleil est posé sur Neptune et opposé à la lune en vierge. Donc en ce qui vous concerne, ce sont des questions de santé, des questions d'aide de, qui seront au premier plan, euh, parfois des questions de travail, hein, puisque la Vierge la, la représente votre secteur du travail, mais c'est la Lune qui va y être, hein. donc euh, peut-être que si vous êtes malade, que <rire> vous êtes au fond de votre lit avec la grippe, euh, bah vous aurez en, vous songerez avec euh, euh, envie euh, à votre petit bureau, euh, à l'endroit où vous travaillez, et vous aurez envie d'y être parce que c'est un symbole d'activité pour vous et que le Bélier euh, malade au lit, ça le fait pas, hein. vraiment euh, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Alors ne devancez pas non plus euh, les choses en, en sortant trop tôt, euh, ou en reprenant froid, Bon, soyez raisonnable hein, et soignez-vous bien. Un autre aspect donc c'est la conjonction de Mars et de Jupiter, c'est l'union, de deux planètes de feu, fortes, courageuses, braves euh, euh, à l'initiative. Et euh, bon, bah ça va être un formidable booster pour ceux qui reçoivent cette conjonction. Mais euh, bon, il est possible aussi que vous ayez un, un problème avec la justice et l'injustice surtout. Hein. Euh, bon, Jupiter est quand même tout en haut de votre ciel et Mars qui arrive dessus, eh ben, euh, on a l'impression que peut-être vous allez être obligé de vous défendre euh, parce qu'on vous aura accusé de quelque chose euh, euh, qui sera euh, totalement euh, faux! Hein? Donc euh, on vous connaît, vous avez l'indignation facile, mais surtout n'hésitez pas, indignez-vous! Hein, parce que bon, euh, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, mais parfois vous pouvez avoir peur parce que ça implique euh, peut-être euh, que dans le futur, vous pourriez avoir des ennuis, mais là non, hein, allez-y et, et n'hésitez pas à employer euh, tous les moyens et, ou à faire appel à des gens euh, spécialisés euh, pour vous défendre. Hein. Samedi après-midi et dimanche, alors deux bonnes journées pour vous avec la Lune en Sagittaire! Hein. Vous allez certainement euh, voyager, euh, faire quelque chose euh, qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport aux problèmes que vous, vous avez rencontrés cette semaine. Ce sera euh, une détente annoncée, hein. vous pouvez être sûr que ce week-end vous permettra de vous, vous relaxer. et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine nous avons encore de bons aspects à vous offrir, enfin c'est le Ciel hein, qui vous les offre. Déjà la pleine lune, alors la pleine lune elle est excellente pour vous parce que elle oppose des secteurs, hein, le, le Poisson et la Vierge, des secteurs qui sont en harmonie avec vous, et qui sont des secteurs pour l'un, euh, un secteur amical, d'entraide, de, de, de solidarité, hein. Euh, et pour l'autre, donc en face, la Vierge, un secteur de sentiments, de, de, de plaisir, de loisirs. Vous voyez ça, c'est vraiment, on a l'impression que c'est comme si vous alliez être en, en vacances, ou que vous alliez vous occuper de choses hyper agréables, euh, et, et que vous alliez un petit peu délaisser votre travail ou vos responsabilités. Me sans euh, du tout que ça vous pose le moindre problème. Hein. Deuxième aspect euh, important, c'est une conjonction euh, entre Mars et Jupiter. Et alors cette conjonction entre Mars et Jupiter, elle se fait dans un signe qui est en, vraiment très en harmonie hein, avec le vôtre, euh, et surtout avec votre troisième décan. Elle, euh, elle vous donne un courage absolument extraordinaire, hein? une, une volonté, une détermination décuplée hein, par, euh, par Jupiter. Euh, C'est le moment d'entreprendre. Hein? Franchement, euh, si vous avez quelque chose à lancer, si vous voulez euh, être à l'initiative d'un projet, euh, ou si vous avez un concept à défendre, hein, parce qu'il y a une notion de défense hein, avec mars et jupiter, vous avez quelque chose à, à défendre, eh bien c'est le bon moment, et alors surtout n'hésitez pas, allez-y mettez la gomme, parce que bon, vous avez apparemment hein, vous avez tous les atouts en main, et je le répète, ça concerne surtout ceux euh, du début du troisième e décan. Lundi et mardi matin, deux bons moments pour vous avec la Lune en Vierge, alors peut-être qu'on vous aura fait des compliments, peut-être que vous vous lèverez du bon pied, vous vous regarderez dans la glace, vous vous plairez, euh, vous vous sentirez plus léger que d'habitude, plus aérien, euh, Bon, enfin pas vraiment aérien, hein, vous êtes des terriens, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y aura euh, du plaisir peut-être même dans l'air! Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, euh, ouf, c'est du sérieux! Hein? Euh, vraiment les aspects ne euh, sont pas exceptionnels, bon, pour certains. Hein? Euh, bon, en particulier là il y a une, une pleine lune euh, qui est un petit peu problématique hein? si vous êtes de la fin euh, du deuxième e décan et du début du troisième. Euh, cette pleine lune elle oppose les poissons à la vierge et le soleil en poissons est toujours conjoint à neptune, donc tout ça euh, opposé à la lune. Donc vous aurez un espèce de ressenti euh, qui peut être totalement irrationnel. Hein? Donc faites attention, euh, tout ce que vous penserez, tout ce qu'on peut vous dire aussi, ce qu'on peut vous raconter, euh, peut faire part euh, euh, d'un genre de théorie du complot, ou euh, euh, je veux dire on peut vous raconter des bobards, euh, donc soyez très vigilants, je vous demande vraiment d'avoir l'esprit critique euh, très éveillé, parce que la lune en, en vierge, qui est le signe de la critique, peut endormir justement votre esprit critique. Hein. Donc soyez très attentifs et très vigilants euh, au discours euh, ambiant. Euh, deuxième aspect euh, important, c'est la rencontre de mars et de jupiter, c'est plutôt vers la fin de la semaine, hein, euh, en capricorne. Alors le capricorne, c'est un secteur d'argent pour vous, hein, et là ça va concerner franchement le 3e décan. Euh, alors il y a une notion de bataille, hein, de bagarre, de courage aussi, il va vous falloir du courage pour affronter un problème d'argent. Alors c'est peut-être un tigre de papier, peut-être que vous en faites une montagne, mais il y a certainement un problème euh, d'argent que vous avez mal placé, que vous avez mal dépensé peut-être, euh, ou, ou alors vous attendez euh, un héritage. Et il y a de la bagarre autour de cet héritage, comme souvent. Hein? Euh, donc euh, un de ces trois cas sera le vôtre et bon, de toute manière, quoi qu'il en soit, il faudra vous battre. La Lune vous sera favorable mardi après-midi et mercredi, elle sera en balance donc a priori vous serez plutôt fier de vous, euh, mais bon, en même temps elle sera aussi en dissonance avec euh, Mars et, et Jupiter, donc peut-être que c'est là que vous allez décider de vous battre, vous allez prendre les choses en main et vous serez fier de vous parce que vous aurez trouvé euh, la manière de faire, hein, vous aurez une, des bonnes idées. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une pleine lune qui vous est plutôt favorable et un autre aspect qui, qui est un peu moins, hein, on va dire. La pleine lune elle oppose les Poissons et la Vierge, le soleil est posé sur Neptune, donc la lune est opposée à cette configuration depuis la Vierge, mais ce sont des signes qui sont en harmonie avec vous. Alors on peut penser que vous il y, y a comment dire une notion de, de générosité, de bénévolat, de euh, mais aussi de d'idéalisation. Donc faites attention aux personnes que vous rencontrez que vous risquez d'idéaliser et de voir. Euh, de considérer avec plus de respect qu'elle ne le mérite. Par exemple, hein, euh, il y aura des beaux discours, des belles paroles, mais ça peut être trompeur tout ça, hein, puisque Neptune est dans la partie et que... Euh, bon, alors même si c'est en bon aspect avec vous, et, et a fortiori si c'est en bon aspect avec vous, vous ne verrez pas les pièges hein, des discours qu'on peut vous tenir. Donc euh, vous trouverez ça formidable, magnifique, euh, alors bon, hein, prenez du recul, réfléchissez bien avant d'adhérer à, à des idées euh, des idées qui sont parfois irrationnelles. À côté de ça, donc il y a une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Jupiter et mars, là c'est le troisième e décan qui va en faire les frais, euh, parce qu'elle s'oppose à vous. Alors il est possible que vous vous sentiez attaqué, euh, Peut-être parce que vous êtes en pro, dans un processus de séparation, de divorce, euh, euh, qu'une une collaboration prend fin, et euh, donc, il va falloir vous défendre hein, automatiquement, ça ne va pas se passer euh, comme ça. Euh, donc euh, il est très possible que vous soyez obligé même euh, de faire appel à la justice, de prendre un avocat, que la personne en face de vous se conduise de manière euh, injuste, hein, et que vous ayez à faire respecter vos droits. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide sur la question. S'il s'agit de vos droits, défendez-vous, faites ce qu'il faut. Vendredi et samedi matin, voilà, de bonnes journées. D'abord vous serez content de voir le, le week-end arriver. Vous, je ne dis pas que vous serez soulagé parce que l'aspect dont je viens de parler, il sera en pleine action, mais peut-être que euh, bah vous aurez l'espoir euh, que les choses s'arrangent, que vous verrez peut-être la situation de manière un petit peu plus positive. Lyon Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une pleine lune d'abord, dès ce lundi, et puis ensuite un, un, une conjonction importante entre mars et Jupiter, mais on va commencer avec euh, cette pleine lune de lundi euh, qui est qui répète un petit peu les aspects de la semaine dernière dont je vous parlais, c'est à dire qu'en fait le soleil est posé euh, sur Neptune et euh, opposé à la lune en vierge. Hein. Donc c'est une configuration pas claire et nette, on peut pas dire. Hein. Surtout donc elle a lieu, elle oppose des secteurs euh, qui sont des secteurs euh, financier des secteurs euh, euh, qui, qui gèrent votre instinct de propriété, euh, votre volonté euh, d'être propriétaire ou, ou de garder la main sur quelque chose, et avec euh, Neptune en face, eh bien on a l'impression que quelque chose vous échappe. Alors ça peut être une somme d'argent que vous êtes obligé de sortir pour x raisons, euh, peut-être qu'on vous a... Euh, c'est pas impossible hein, qu'il y ait une histoire d'escroquerie hein, derrière ça euh, ou que vous ayez dépensé votre argent et que vous vous disiez mais comment j'ai pu dépenser autant d'argent? Hein? Vous, vous poserez la question. Ensuite nous avons un autre aspect qui se place dans votre secteur du travail, c'est une conjonction entre Jupiter et Mars et euh, disons que c'est une conjonction assez forte, puisqu'elle vous oblige à vous défendre ou à attaquer hein, l'un des deux. Vous êtes ou en défense ou à l'attaque et ça se passe dans votre secteur euh, du travail, euh, de la vie quotidienne. Alors soit vous devez attaquer <rire> un virus euh, parce que vous, allez être, vous avez attrapé la grippe ou quelque chose, hein, ce qui serait quand même euh, bon, quelque chose qui passerait assez rapidement. Hein ou alors vous allez avoir un conflit avec un, un, un de vos collègues ou un employé et bon ça va vous prendre la tête. Hein. Quoi qu'il se passe, de toute façon ça risque de vous prendre la tête et surtout vous allez être obligé de prendre le taureau par les cornes et, et de faire quelque chose, d'agir. Hein. Surtout ne restez pas euh, euh, je veux dire les bras ballants euh, devant la situation, il faut agir, c'est urgent, hein, c'est Mars qui dit que c'est urgent, euh, Jupiter aussi, hein, alors que ça se trouve en Capricorne, qui est un, un signe de lenteur. Alors d'un côté, vous, vous voyez, vous serez tiraillé entre le fait de vous dire oh, bon, je vais laisser passer, euh, de toute façon ça passera, et euh, bah, euh, l'obligation d'agir moi je serai à votre place, eh bien je serai très vite dans l'action, dans la défense, dans l'attaque, vous voyez, dans, dans, dans quelque chose qui, qui, qui fera bouger la situation au lieu d'être là à attendre que ça passe. Samedi après-midi et dimanche, voilà, vous allez pouvoir euh, faire ce qui vous plaît et ne plus être dans cette configuration un petit peu euh, délicate. Hein? Euh, bon, cela dit, euh, sont pas des aspects angulaires que vous vivez, hein, donc qui sont certainement moins importants que s'ils étaient dans, des, dans un des, des angles de votre thème. En tout cas, euh, en fin de semaine, là, avec la lune du sagittaire, vous allez vous récupérer, vous allez vous détendre avec euh, votre famille, vos amis, vos enfants, enfin... Euh, vous irez peut-être au cinéma d'ailleurs, ou voir un spectacle, et tout ça va vous changer les idées. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine vous êtes très concerné hein, par la pleine lune de lundi puisque la lune va se trouver dans votre signe opposé donc au soleil dans le signe euh, des Poissons euh, qui est posé en même temps sur Neptune, elles hein, sont conjointes comme euh, la semaine dernière, hein, Soleil et Neptune sont conjoints, en opposition à la lune qui occupe votre signe ça touche la fin du deuxième décan le début du troisième bon c'est euh, disons que ça active euh, cette dissonance de neptune dont je vous ai parlé qui peut être toxique qui peut avoir euh, euh, Comment dire donner trop de pouvoir à quelqu'un sur vous hein, euh, qui peut vous mettre en en état de dépendance vis-à-vis -vis de quelqu'un, ou euh, vous voyez, vous mettre dans l'incertitude, si vous avez un choix important à faire, euh, bon, euh, c'est euh, disons une, une configuration euh, qui est euh, totalement, euh, qui vous met euh, dans le flou, hein, euh, et ça n'est pas du tout euh, euh, en, en voulant absolument y voir clair que vous allez y arriver, il y a une question de temps, il y a une question de temps et de, de réflexion sur vous-même aussi. Deuxième aspect, alors là il va être excellent vraiment hein, pour certains d'entre vous, c'est la conjonction de Mars et de Jupiter. Donc si vous êtes du 3e décan, euh, voilà, ce sont deux forces, deux énergies, très fortes, qui se rejoignent et qui se mettent à votre service. Hein. Donc il euh, y a des initiatives, probablement une initiative à prendre par rapport à une situation, à la situation dont je vous parlais auparavant, euh, une initiative forte à prendre, quelque chose qui va être de l'ordre de la défense. Hein. Vous vous direz je me défends contre ce cette situation qui me met dans l'incertitude, ou qui me déstabilise, et je fais ce qu'il faut pour, mais alors avec euh, virulence. Hein. Vendredi et samedi matin, ben vous serez plutôt bien lunés, on va dire. Euh, effectivement, la lune sera en scorpion et elle vous permettra de bien réfléchir, vous serez dans la réflexion, mais dans des réflexions qui aboutiront à quelque chose de positif. Euh, Peut-être si vous le pouvez partager hein, ces réflexions avec vos proches, parce que l'un d'entre eux pourrait vous donner une bonne idée ou un, ou un bon conseil. <musique> balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a la pleine Lune de lundi euh, que nous allons détailler, et, mais il y a aussi un autre aspect qui est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, une conjonction entre Mars et euh, Jupiter en Capricorne, hein, dans votre secteur euh, intime, hein, famille, maison, etc. Donc en ce qui concerne la pleine Lune, elle occupe des secteurs qui ne sont pas essentiels de, de votre thème. Euh, le soleil et Neptune sont conjoints opposés à la lune en vierge, donc c'est secteurs 6 et 12, hein, euh, c'est-à-dire secteur du travail, hein, vous pouvez tout d'un coup être submergé de travail. Euh, comme vous pouvez, avec cette conjonction soleil-neptune dans votre secteur 6, euh, euh, de ne pas avoir du tout envie de travailler et euh, euh, trouver le moyen euh, de fuir un petit peu vos obligations. Mais enfin c'est pas trop votre style, je pense plutôt qu'il s'agira de, de, de mieux vous organiser dans votre travail. Peut-être que vous avez des journées trop remplies, hein. après bon, euh, si vous pouvez vous organiser différemment au plan des horaires, je pense que ça ira mieux. Euh, deuxième aspect, un petit peu difficile hein, pour le troisième décan, donc c'est cette conjonction de Mars et, et Jupiter parce que vous allez être obligé de vous battre. Alors euh, soit vous allez euh, vous défendre, soit vous allez attaquer, hein, on, on est euh, bon dans le passif ou dans l'actif. C'est votre secteur 4, c'est un secteur de nuit, alors c'est possible que vous vous sentiez attaqué. Hein? Mais vous avez du répondant, hein? il n'y a aucune raison que vous vous laissiez, euh, euh, je veux dire, ou juger, ou critiquer, ou qu'on vous reproche quelque chose euh, sans que vous réagissiez. Hein? Donc je compte sur vous pour prendre les mesures nécessaires pour ne pas vous laisser euh, hein, un petit peu manipuler comme ça, euh, probablement par quelqu'un de la famille en plus. Samedi après-midi et dimanche seront de bonnes journées, étant donné que la lune sera en sagittaire, donc euh, vous vous échapperez, hein, vous arriverez à trouver le moyen de penser à autre chose, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, euh, vous voyez, euh, cherchez en tout cas hein, le moyen de, de ne plus penser à tout ce qui vous préoccupe parce que c'est un peu lourd, hein, 3e décan en tout cas. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, c'est plutôt euh, du bon pour vous, hein? vous êtes peut-être même un des rares signes pour lesquels ça va être plus facile que pour les autres. Déjà la pleine lune de lundi est très positive pour vous, disons qu'elle répète un petit peu les aspects de la semaine dernière, parce que le soleil va être conjoint à Neptune et opposé à la lune en vierge, hein. donc euh, ça, cette pleine lune elle éclaire deux secteurs positifs de votre thème, des secteurs de communication, d'échange. vous serez beaucoup plus dans l'échange que d'habitude, vous qui êtes quand même assez réservé, hein. il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. forcément euh, euh, si vous êtes de la fin du deuxième décan, euh, euh, vous êtes... je dis pas que vous êtes plus en confiance, parce que la confiance n'est pas quelque chose qui vous est donné euh, euh, dès le départ, hein? c'est quelque chose qu'il vous faut acquérir, mais peut-être que justement euh, vous êtes en train d'acquérir cette confiance, une confiance en vous euh, plus les autres, hein? et en même temps, ce qui se passe en ce moment dans votre vie vous donne une meilleure image de vous, une bonne estime de soi, ce qui est quand même, je vous le disais hein, la semaine dernière, quelque chose de très important parce que c'est un, un des atouts pour réussir. Deuxième aspect important aussi, parce qu'il s'agit de Mars, une de vos planètes maîtresses, Conjointe à Jupiter en Capricorne, donc bon, vous êtes, il euh, y a une force qui se dégage de cet aspect qui est quand même importante, une force de, comment dire, d'attaque, de défense, de prise d'initiative, de prise de décision. Vous allez peut-être prendre une décision un petit peu drastique hein, euh, par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit votre entourage professionnel ou votre entourage privé, en tout cas vous allez être vraiment dans, dans un état d'esprit, je me défends ou, ou je défends aussi euh, possiblement quelqu'un de mon entourage qui est attaqué. Hein? C'est très possible que vous ayez à défendre l'un de vos enfants par exemple, qui a eu des problèmes avec des petits copains, hein? c'est possible. Lundi et mardi matin, bon, euh, la lune sera en vierge. Lundi c'est la pleine lune, donc c'est c'est plutôt une un bon début de semaine pour vous, hein, puisque il y aura euh, bon de, de l'entraide, de, de la solidarité. Euh, euh, alors soit on vous demandera un coup de main, soit c'est vous à qui on peut donner un coup de main si besoin. Est, mais vous êtes tellement là dans la dynamique que ça m'étonnerait que vous ayez besoin d'un coup de main. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on démarre ce lundi avec une pleine lune. Alors elle n'est pas géniale pour vous, hein? c'est les mêmes que la semaine dernière qui sont concernés. Euh, bah cette pleine lune, elle pourrait vous permettre, malgré tout, de prendre conscience euh, davantage hein, du problème qui vous préoccupe, euh, qu'on a détaillé la semaine dernière. Vous avez fait peut-être des mauvais choix dans votre vie, vous avez pris une mauvaise direction, et vous vous, a, vous en apercevez, et à partir du moment où on, on a pris conscience de quelque chose, on peut agir. Hein, euh, ou même euh, pas agir, mais laissez ça présent à votre esprit, n'essayez pas de refouler ce que vous avez pu voir ou apercevoir, hein, euh, l'espace d'un éclair, il faut essayer de capter ce qui vient de, de votre inconscient, hein, euh, parce que ça vous aidera à, à régler le problème le temps, le, le, ça prendra du temps, mais à partir du moment où vous en êtes conscient, vous allez le régler hein, et ça, ça s'adresse à, à ceux qui sont de la fin du deuxième e décan, tout le deuxième e décan a déjà vécu hein, le, le, le problème neptunien. Alors maintenant on passe à, à, à la conjonction Jupiter-Mars hein, qui se fait, Jupiter c'est votre maître, et la conjonction se fait dans votre secteur d'argent. Et là, vous allez vous battre! Hein? Je dis ça à tous les signes, mais c'est vrai, c'est une semaine euh, bon, où donc Mars va, va à la rencontre de Jupiter, et ce sont vraiment deux planètes de bagarre, hein? deux planètes où il faut prendre les armes, ou prendre quelqu'un qui va prendre les armes pour vous. Hein? Mais il y a quelque chose à défendre, ça c'est sûr, Peut-être que c'est votre argent qu'il faut défendre, que quelqu'un euh, euh, veut vous faire payer quelque chose que vous estimez ne pas avoir à payer, euh, ou que euh, bon, euh, vous avez gagné de l'argent, on vous le paye pas, et eh ben il faut vous battre pour le récupérer. Mais bon, ce n'est pas des petites sommes. Hein. Avec Jupiter, on est bien d'accord que c'est un amplificateur et que ce sont, euh, il peut s'agir de sommes quand même assez importantes mardi après-midi et mercredi, la lune va occuper un signe ami, qui gère vos amitiés d'ailleurs, la balance. Euh, donc si vous avez besoin d'explications, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin tout simplement d'une épaule amie, eh bien ce sont ces, ces journées sont favorables, vous trouverez du réconfort auprès de vos amis, de la solidarité, de l'entraide, euh, bref, vous vous sentirez euh, soutenu. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, euh, il y a une pleine lune, mais le plus important, ça va être euh, la rencontre de Jupiter et de mars dans votre signe. On commence avec la pleine lune parce qu'elle est positive, hein, de toute façon euh, elle répète un petit peu l'ambiance de la semaine dernière, puisque le soleil est, est conjoint à Neptune et opposé à la lune en vierge, hein, euh, la pleine lune. Euh, le soleil et la lune sont à l'opposition, donc c'est un moment de pleine conscience. Alors les poissons sont, pour vous capricorne, représentatif de votre entourage, des frères et sœurs, euh, euh, des personnes proches, hein, des voisins par exemple. Et euh, bon, la Vierge représente un domaine où, où vous réussissez, un domaine où vous êtes en confiance, un domaine où, où les gens vous font confiance aussi parce que vous avez euh, une capacité, une force, une puissance de travail qui est euh, peu commune hein, parfois. Donc euh, voilà, cette pleine lune, elle est euh, elle, va, elle va vous réussir hein, si vous êtes de la fin du deuxième décan. On va parler maintenant de la rencontre entre Mars et Jupiter qui a lieu dans votre signe, au début de votre troisième décan, euh, donc c'est pas loin hein, de, de de ceux qui reçoivent la pleine lune, c'est même très proche, euh, il va falloir vous défendre ou alors être à l'attaque. Hein. Il se passe quelque chose qui peut être de l'ordre de l'injustice, hein, euh, euh, ou euh, peut-être on essaye de vous faire euh, agir d'une certaine manière et vous ne le voulez pas, parce que ça ne correspond pas à votre système de valeurs. En tout cas, là, il y a vraiment, euh, euh, il faut que vous preniez euh, euh, les rênes hein, et que vous vous disiez bon, euh, je dois agir, c'est moi qui dois agir, c'est moi qui dois prendre les décisions là, et euh, vous ne faiblissez pas. De toute façon, euh, avec Mars euh, dans votre signe, vous êtes extrêmement volontaire et déterminé et ça va vous servir! Hein? Lundi et mardi matin, la Lune occupera le signe de la Vierge, un signe en, en, en harmonie hein, puisque de toute façon c'est le jour de la pleine lune, hein, lundi. Euh, donc vous, vous aurez une vision euh, de la situation un petit peu plus distanciée, vous n'aurez pas le nez dans le guidon en tout cas. Hein, et si vous avez besoin d'aide, il y a quelqu'un de votre famille qui peut vous donner un conseil, euh, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme étant de la famille, hein, un ami par exemple. Musique Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a la pleine lune déjà lundi et il y a une rencontre entre Mars et Jupiter. Mais bon, je ne suis pas sûre de ce, qu ce que ça va donner sur vous. En tout cas la, la pleine lune, elle répète un petit peu l'ambiance de la semaine dernière, donné que le soleil est, est vraiment conjoint à, à Neptune, hein, c'est lundi, euh, et opposé à la lune qui va être en vierge. Euh, donc c'est une conjoncture qui joue euh, hein, sur ces deux secteurs qui sont des secteurs d'argent pour vous. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'il peut y avoir une erreur avec Neptune? Hein? On sait jamais! Est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans vos comptes? Est-ce qu'il peut, est-ce que la banque peut faire une erreur en votre faveur ou en votre défaveur? Ou est-ce que c'est vous qui allez mal calculer quelque chose? Parce que parfois vous êtes quand même très distrait, hein? vous faites des calculs très rapides, vous êtes très rapide dans votre tête, mais bon vous pouvez vous tromper, donc hein? posez-vous et essayez de, de, de rester rationnel. Euh, bon, même si tout d'un coup on vous annonce que vous allez toucher une somme euh, importante, hein? on se pose et on reste rationnel. Euh, deuxième aspect important, c'est la rencontre de Mars et de Jupiter, mais alors ça, ça se passe dans votre secteur 12, euh, c'est pour le 3e décan, il y a une notion de lutte, de conflit, de, de bagarre, alors est-ce que vous allez vous bagarrer contre vous-même ou est-ce que vous serez indigné une situation dans un pays ou dans notre pays, euh, parce qu'il y aura de la bagarre euh, hein, dans l'air, euh, d'une manière générale, euh, vous voyez c'est vraiment euh, quelque chose de difficile à définir euh, parce que ça se passe dans votre secteur 12 et que c'est un secteur euh, bon qui peut avoir plus beaucoup d'interprétation. Il se peut aussi que vous ayez attrapé un microbe euh, et que vous soyez obligé de vous battre contre ce microbe. Hein? Euh, il est possible que vous ayez envie euh, de, vous, de faire un procès à quelqu'un euh, ou à une société. Mardi après-midi et mercredi seront des bonnes journées avec la lune en balance, parce que euh, peut-être vous pourrez vous détendre un petit peu, hein, même si la situation euh, à l'extérieur euh, dans le pays ou dans un autre pays est tendu, vous allez avoir l'occasion de vous détendre, de euh, peut-être une séance de relaxation, une séance de méditation, voyez? Euh, essayez de profiter de chaque moment où vous pourrez penser à autre chose. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, il y a une pleine lune hein, et la pleine lune elle est chez vous. C'est-à-dire que le soleil est chez vous, conjoint à Neptune, hein, comme la semaine dernière, et opposé à la lune en vierge. Donc là, euh, je dirais qu'il peut y avoir une vraie illumination, une prise de conscience. Tout d'un coup, vous voyez clair dans une situation qui ne l'était pas étant donné que votre soleil est conjoint à neptune et que ça peut complètement vous mettre à côté de la plaque, vous êtes dans un truc, sur un mauvais chemin par exemple, vous êtes avec la mauvaise personne, vous êtes dans le mauvais job, et tout d'un coup vous prenez conscience que vous pourriez faire autrement, que vous pouvez peut-être faire appel à des gens pour vous orienter différemment, ou sortir du problème d'un problème de dépendance ou de relations toxiques. Enfin j'ai déjà évoqué tout ça, mais justement cette pleine lune, elle est certainement le moment où il peut y avoir une prise de conscience ou une moitié de prise de conscience, mais ça va vous aider à, à progresser. Hein. Justement l'autre aspect de la semaine, c'est une rencontre entre Jupiter et, et mars qui peut être très positive parce que bon, il y a effectivement, ce sont deux planètes puissantes, hein, très énergétiques, il peut y avoir de la bagarre, mais c'est de la bagarre pour vous, c'est de la bagarre pour... Euh, euh, comment dire... Euh, pour vous permettre de vous sortir d'une situation euh, compliquée. Et, et c'est peut-être pas vous qui allez le, le faire, c'est peut-être quelqu'un, l'un de vos amis, quelqu'un que vous payerez, euh, un avocat... Euh, bon! il y aura en tout cas une personne pour vous défendre, parce que peut-être que vous êtes trop impliqué, que vous avez trop le nez dans le guidon, donc je pense qu'il serait nécessaire que vous euh, preniez quelqu'un euh, pour vous défendre, hein, mais parce que si, si c'est vous qui attaquez, j'ai bien peur que vous attaquiez un petit peu dans tous les sens, alors qu'il faut que ce soit vraiment ciblé. Vendredi et samedi matin seront des bonnes journées, vous aurez la lune du scorpion euh, euh, qui sera une lune de détente. Hein? Euh, c'est pas que vous vous direz je m'en fiche, hein? euh, c'est pas non plus que vous ferez comme si vous effaciez un tableau noir, mais euh, bon, vous aurez du recul euh, et puis surtout Peut-être que quelqu'un vous fera penser à autre chose, que vous sortirez euh, hein, de, cette, euh, de ce tableau noir justement. On se retrouvera la semaine prochaine, j'espère! Euh, likez la vidéo si vous l'aimez, abonnez-vous, euh, et puis euh, si vous êtes impatient d'avoir plus d'horoscopes, vous pouvez appeler le 3210, euh, vous pouvez aussi aller sur le site d'RTL, ou sur celui du Figaro TV Magazine. À la semaine prochaine!